ne sont pas des astres tangibles, mais plutôt des points de repère mathématiques relatifs au cycle de la Lune. Et ce sont les facteurs, ces nœuds lunaires sont les facteurs essentiels de la production des éclipses. Donc, les nœuds nord et sud vont rester dans ces signes jusqu'au janvier 2022. Le nœud nord va rester dans les Gémeaux jusqu'au janvier 2022, ainsi que le nœud sud qui n'apparaît pas dans euh, cette carte de ciel, mais il doit être exactement opposé au nœud nord, donc il doit être ici dans ce coin.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 On pourrait aussi voir des événements de notre vie qui ont eu lieu il y a 8 ou neuf ans se répéter, comme on pourrait voir ce qui est déjà vu. Donc, on pourrait voir des choses de déjà vu. Donc, pour vous, chers béliers, les nœuds seront dans vos maisons 3 et 9. Donc, la maison 3. Et la maison 9 Et ces deux maisons sont ou pardon, ces deux maisons ont rapport avec tout genre de déplacements et d'échanges d'informations, y compris les études et les formations, ainsi qu'aux échanges commerciaux euh, et matériels. Le nœud noir dans les, dans les Gémeaux pourrait faire une vieille relation que vous aviez eu il y a à peu près huit ou neuf ans, refaire surface. Peu importe le genre de, de relation amoureuse, relation professionnelle, relation d'amitié. Donc, une relation que vous aviez eu il y a à peu près huit ou neuf ans, pourrait refaire surface. Ça c'est au niveau relationnel. Au niveau professionnel, ou monétaire financier l'emplacement d'une nord dans cette maison, ainsi que Vénus qui va faire un beau trigone avec votre gouverneur Mars, va vous offrir, va vous ouvrir beaucoup de portes et vous offrir beaucoup d'opportunités pour lancer un projet lucratif qui vous tient à cœur et dont vous êtes très passionné. Donc, vous pourriez avoir l'opportunité de transformer une passion en une profession lucrative. Mon conseil serait d'utiliser cette période, surtout la période de rétrogradation de Vénus, ainsi que presque l'année et demie durant euh, lesquelles... Euh, les nœuds nord seront dans ces maisons. Donc, utilisez cette période euh, pour la planification et pour établir votre plan d'affaires et faire votre due diligence. Et ce ce que je veux dire, en fait, c'est euh, en préparation de l'entrée de Mercure, dans votre signe, Mercure va entrer dans votre signe le 28 juin et il va rester dans votre signe 6 mois. Donc en préparation de l'entrée de mars, votre gouverneur, dans votre signe le 28 juin, planifiez, établissez des, euh, des stratégies, faites votre plan d'affaires. Préparez si vous avez un projet ou une idée que, qui vous tient à cœur. Préparez-vous maintenant d'ici que Mars entre dans votre signe. Le 7 mai, une pleine lune, super lune, aura lieu dans votre huitième maison, dans le scorpion. Et elle va faire la lumière sur vos besoins émotionnels et matériaux. Ces besoins que vous auriez laissés en cachette pendant quelques temps pourraient maintenant apparaître aux autres. Et vous allez pouvoir déterminer qu'est-ce que dont vous auriez besoin de vos relations personnelles ou professionnelles. Le 11 mai, Mercure entre dans les Gémeaux. Et deux jours plus tard, le 13 mai, mars, votre gouverneur entre dans les Poissons, votre douzième maison, pour faire activer davantage votre subconsci subconscient. Même durant votre sommeil, vous pourriez avoir des rêves que vous devez prendre en note quand vous vous réveillez le matin. Car parmi ces rêves, des idées brillantes pourraient avoir lieu, Notez même vos rêves inconscients, car ces rêves pourraient être la base ou l'idée de laquelle vous pourriez inspirer un projet lucratif ou le projet lucratif que vous allez exécuter. Surtout quand je vous ai dit en préparation de l'entrée de Mars, votre gouverneur, dans votre signe, et il va rester, je vous rappelle, 6 mois. Donc vous devez profiter autant que vous puissiez durant ces six mois de la présence de Mars dans votre signe. Mercure, dans votre troisième maison, dans les Gémeaux, rendra votre intellect très vif, surtout durant son passage, et rendra votre esprit intellectuel très fort. Le 22 mai, une nouvelle lune aura lieu dans les gémeaux en présence de Mercure qui sera conjoint étroitement à Vénus, à Vénus qui rétrograde dans ce même signe. Ça va vous donner l'opportunité soit de reprendre des études que vous auriez suspendues il y a quelque temps ou bien relancer un projet. Et reprendre une idée qui était mise de côté, soit pour manque d'intérêt ou ou manque de motivation ou du temps. Mais avec cette nouvelle lune, vous allez avoir l'opportunité de revisiter ces aspects. Bref, durant le mois de mai, vous allez avoir un esprit intellectuel très puissant et votre subconscient aussi sera très fort est très active et vous allez avoir l'opportunité de réévaluer certaines relations dans votre vie pour déterminer lesquelles vous sont bénéfiques et lesquelles épuisent votre énergie pour rien. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Bélier. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications et commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.